Bonjour, aujourd'hui on travaille les obliques, quatrième exercice. Pour cet exercice, je suis en équilibre fessier, je vais bien basculer mes jambes et mes bras d'un côté et à chaque fois je vais avancer. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'avant. Je pose, je souffle et je fais la même chose en reculant, toujours en équilibre fessier, ça veut dire qu Il n'y a que mes fesses qui touchent le sol. Pour bien travailler, oblique mes muscles de chaque côté de mes abdominaux. A chaque fois, je bascule. 1, 2, 3. Et je gagne toujours un petit peu de terrain pour reculer jusqu'avant. Je souffle et je recommence une deuxième série pour avancer une fois, puis pour reculer l'autre fois. D'accord Quatre séries en tout. Deux j'avance. deux je recule. Merci.